Projecteur sur la websérie orléanaise To Become, après un pilote et un financement participatif réussi l'an dernier, le tournage des quatre épisodes de la saison se termine lundi prochain sur Orléans. To Become, c'est une comédie, l'histoire de deux potes qui décident de tout plaquer pour devenir acteurs. Une websérie ambitieuse avec une bande-son léchée par le groupe Odier Vegas. Écoutez le créateur et acteur Michael Buxton la bande-son est primordiale. C'est un personnage à part entière. Si on ne choisit pas de bonne musique, de bonne illustration sonore, euh, ça peut totalement foirer le projet. Il faut choisir la, la bonne piste, le bon groupe, les bonnes personnes avec qui travailler. Et c'est vrai qu'avec Audir Vegas, jusqu'à maintenant, euh, on a eu d'excellents retours. On a d'ailleurs eu une récompense de meilleure bande son sur l'un des festivals où on a été sélectionné. Donc ils seront là pour les quatre épisodes suivants, accompagnés d'un compositeur qui devrait illustrer euh, encore un peu plus chaque épisode. Et la web série Recherche des Figurants pour lundi, rendez-vous sur leur page Facebook pour en savoir plus. On finit dans les coulisses d'un tournage d'une web série orléanaise To Become, après un pilote et un financement participatif réussi l'an dernier. Le tournage des quatre épisodes de la saison 1 se termine lundi sur Orléans. To Become, c'est une comédie, l'histoire de deux potes qui décident de tout plaquer pour devenir acteur. Une mini-série à l'américaine ambitieuse et qui se perfectionne. Écoutez son créateur et acteur, Michael Buxton. On s'était préparé un minimum pour le pilote, mais on a pas mal débordé. On a fini des heures vraiment très compliqués. on était rincé au bout de trois jours donc là on s'est préparé d'une façon beaucoup plus en amont ce qui est à la grande différence du, de l'épisode pilote ça nous a permis d'avoir un peu plus de, de comment dire d'esprit un peu de liberté créative le jour du tournage on faisait ce qu'on avait à faire ce qui était écrit ce qui était planifié mais après on avait toujours un petit peu de temps libre qui nous permettait de faire des plans un peu plus originaux ou de tenter des choses un peu plus sympas, un peu différentes, avec dans les répliques, dans le jeu d'acteur, etc. Et euh, ça va vraiment être un niveau bien au-dessus du pilote. La web série recherche des figurants pour lundi. Rendez-vous sur leur page Facebook ToBicom pour en savoir plus. Voilà pour l'essentiel. Bon réveil.